Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti euh, visiter une nouvelle culture, vous découvrirez ça dans la vidéo, là dans quelques instants. Je suis avec Elodie Agri-YouTube, vous pouvez aller voir en description et en commentaire, je mettrai le lien de la chaîne. Et là on va aller découvrir cette nouvelle culture il y en a peut-être qui vont connaître, mais vous allez voir dans quelques secondes. Donc du coup, la betterave à sucre, donc là on l'a retirée et ça sera le cadeau de Vincent. Donc le feuillage, et ce que vous voyez ici, dans mon ongle, ça s'appelle de la pulpe. Donc la pulpe à betterave, pour ceux qui sont demi agricoles, on redonne aux vaches. Et le truc blanc que vous voyez, c'est ça qu'on fait, le cristalliser, le sucre que vous voyez dans vos cafés ou dans les gâteaux, le sucre en poudre. Voilà comment c'est la betterave et donc c'est une racine bien euh, qui va au sol, donc là elle a été cassée un peu, mais pour ça on dit euh, betterave racinaire et je tiens à mettre une bonne tempérance avant qu'on y voir les butineuses, les abeilles ne vont pas dans un champ de betterave, tu confirmes façon. Bah ouais il n'y a, a pas de fleurs parce que. Voilà, parce que c'est bien annuel, une betterave c'est bien annuel, Si tu veux qu'elle fleurit faut couper. Comme ça, mmh. et après avoir donné les feuilles, et elle va fleurir derrière. Une ouais. betterave, ça fleurit. Euh, et si tu veux qu'elle fleurit, il faut couper là, et l'année prochaine, elle fleurit. D'accord. Voilà, c'est comme ouais, ça. Ça, ça, ça marche. fait comme mes blettes euh, la seconde année, euh, f... enfin fleurit, fleurissent voilà. fleurisse pas, mais je sais plus ce qu'à fond. Euh... Exactement, exactement. Et ça, les gens, ils oublient aussi, à part de le dire les ça va tuer, gnagnagna. En sachant, moi, je tiens à le dire, il mmh. y en a seulement bien large, c'est ce que je t'avais dit. Ouais. Euh, moi, derrière les betteraves, je mets du blé. Après, je mets du lorge et après, je mets du maïs. Ouais, donc, il n'y a, a aucun risque voilà. de retrouver... Donc, je pense qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi, qu'on n'est pas dans le milieu. Je mets encore euh, voilà, un petit coup, parce que on est beaucoup critiqué et euh, ça tue notre profession. Et les betteraves, je tiens à le dire, mmh. euh, depuis que vous retiré les quotas et betteraviers, aujourd'hui, ça coûte 25 euros tonnes. Voilà, ça ah, vaut ouais, rien. 25 rien. euros tonne. Je ne dis pas pour l'arrachage, parce que vous, aurez, vous allez halluciner. Mmh. Euh, les coûts de traitement, euh, ça ne couvre même pas. Ouais. Euh, voilà, après, il faut, faut pas croire, mais dans le temps, oui, avec le quota, on, on gagnait un petit peu, mais aujourd'hui, non, parce que quand on ont retiré les quotas, c'était pour que tout le monde vende. Ouais, ça fait voilà. comme le lait, ça a tout effondré les élevés. Voilà, voilà, exactement pareil. Voilà, donc je voulais mettre une température sur la betterave à sucre. Maintenant, on va passer à autre chose. Du coup la maladie euh, c'est ce qui, qui dégrade la plante de la santé Donc euh, bon les petits points Bon à cette époque-ci c'est un peu normal euh, Bien entendu parce que euh, on arrive euh, un peu à la maturité Alors sachant que nous on a les dates d'arrachage euh, Les arrachages du betteraves on ne choisit pas euh, C'est comme les vignes hein, quand ils font leur vendange Ils ne choisissent pas Donc du coup nous c'est les sucreries euh, Très prochainement je vais les recevoir je ne les ai pas encore su Ils vont nous envoyer les dates Ça peut être au mois de novembre comme décembre ou comme euh, automne voilà. voilà les dates qu'on peut, à peu près, que la sucrerie va marcher à fond. Ouais, parce que là, elles ont encore deux, deux mois à tenir. Non, ouais, parce que le collet, voilà, on voit là la betterave, là, elle est vraiment bien, euh, ce qu'il devrait ça faire. Ça grossira plus, là, non Encore un peu. Moi, j'ai vu un des peu. betteraves, ouais, ouais, ça peut encore grossir encore un peu. Mais là, s'il fait chaud, c'est bien, ça va attirer du sucre, parce qu'on a besoin de la chaleur pour le sucre. Ah ouais parce qu'ils vous payent avec un taux de sucre, ça fait quoi Le taux de sucre et le tonnage. Ah ouais, il voilà. y a le tonnage et ouais. le taux de sucre. Ouais, ouais. Et puis ça, c'est bon, un on peu voit, comme y a... le PS du blé et voilà. les protéines. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc la sucrerie, ils mettent toujours au mois d'octobre, ils commencent à faire une série, c'est pour régler les machines. Ah d'accord. Parce que moi je suis en coopérative dans la sucrerie. Donc, euh, Et coup, vous arrachez tout d'un coup. Ou... Alors moi je suis en un seul passage aujourd'hui. Avant oui je passe comme je fais des, beaucoup d'hectares. Ouais. Euh, ouais avant j'étais en plusieurs, euh, euh, plusieurs dates. Plus vous faites grand, plus vous avez plusieurs dates, vous, tu peux avoir trois dates. Moi j'ai des ah collègues, ouais. euh, euh, ils font 50 ou 30, ils ont trois dates. Ils font 30 ah ouais. hectares, après ils arrêtent parce que si tu fais plus ils emmènent pas. Il faut vraiment que tu fais pile au tonnage. Les gens, j'en voyais dans le nord qui les, les mettaient en taille, les bâchaient. Voilà, au bout de champ, pour que les camions puissent passer. Euh, D'accord. Euh, D'ailleurs, vous voyez la vidéo que je fais d'arrachage. Euh, et, euh, et ces betteraves-là, elles ont été binées. Pareil, il va sortir, vous la vidéo. Euh, voilà, c'est vraiment le binage. Donc, c'est biné avec une vieille machine, hein, une vieille bineuse. Euh, bon, je pense que tu dois voir ça aussi. Ouais, parce euh, qu'elles sont, si se met à quel écartement là euh, Maïs 80-50, ça euh, bah, là, encore. Ouais, ouais comme, comme le. Bah, c'est semé voilà. avec le. Je euh, précision. Monograine. Voilà, son, <rire> son gras. Voilà, c'est vraiment écartement euh, fait. À peu près, ouais. Voilà, c'est vraiment. Euh, mais c'est obligé d'être comme ça parce que l'arracheuse, euh, quand il y a les faux si on prend par rang. Ouais. Voilà. bah ouais. Et donc nous, on a une intégrale. D'accord. Qui euh, est verné ver, vervé Et puis euh, ce qui est bien, c'est que l'intégrale, on n'a plus besoin de suivre avec les tracteurs. Et ça permet de, de rester sur les chemins comme si la betterave, on, a, on récolte Mais euh, ça tasse pas mousse. trop les, les sols, Justement gars, dans et... la machine, elle, elle tasse beaucoup moins que l'autre que j'avais avant, la matro ah ouais, La matro elle avait une tonne de trémie Et puis, il faut les faire comme un silage, être derrière à chaque fois. Ah ouais Que là, non. Ça se passe pas comme ça. D'accord. Donc voilà, là, on voit un petit peu la betterave. Ah bah, il y a même de l'odium, là. Ouais. Là, non, ça, c'est le... Ah oui, c'est. Ouais, ouais. ça commence, ouais. Ça c'est normal, c'est ça C'est parce que c'est fin de cycle en enfin, fait. Voilà, ouais. ouais, ça on arrive à fin de cycle. Hein. Euh, là, c'est Foxy, euh, voilà, on est mi-août passé. Euh, Faudrait bon. pas que ça arrive plus tôt. Non. Mais là, la betterave est quand même bien développée. Hein. L'année ah dernière, bah, dernière oui. la, euh, c'est pour vous dire euh, que l'année dernière, j'ai galéré euh, au niveau de la machine, le chauffeur il avait du mal à la régler. C'était ouais. tellement des carottes que tout passait à travers. Ah au ça, la ah, Et les, on était obligé de rossirer les grilles et même les resserrer les grilles, ah ça ne ouais. à travers J'avais des betteraves. Si euh... j'avais entendu, il y en avait fait moitié rendement, enfin. Voilà. Oui, bah, la... d'habitude nous ici, euh, on se fait euh, à peu près euh, 120 tonnes la dernière, ah ouais, là, 14 tonnes. Donc ça n'a rien à voir. Hein, ah bah, oui, oui, oui. Euh, vraiment, euh, donc niveau la betterave, on a eu un déficit, hein. Donc, ouais. Euh parce que les, le problème de la betterave il euh, y a les engrais ça manque beaucoup d'engrais ouais. euh, le traitement ça... même si j'ai parce que en fait tous les 8 jours il faut désherber pour avoir un champ propre, sinon vous avez des champs pour vous en faire voir, c'est 3... vraiment... Je crois que c'est trois passages j'entendais parler... Ça dépend selon le climat, si vraiment il fait sec, l'herbe elle développe moins, donc t'es plus tranquille. Ouais. Si c'est plus humide comme cette année qu'on a eu, t'es bah, obligé de passer un petit peu plus. Donc c'est pour ça que moi j'ai biné mmh. euh, pour euh, éviter de passer trop au chimique. Euh, ouais. Je passe au chimique quand c'est vraiment à un stade, euh, que c'est vraiment trop tard. Euh, ouais, c'est le, euh... le premier passage, là, tu là, fais chimique, et voilà. après tu bines. Voilà, là j'ai biné, parce que moi la bineuse avait un queue entre les rangs. Ouais. J'ai des cœurs, ça la bineuse ouais. euh, On vous fera voir dans la vidéo. Euh, on pourra voir les cœurs, comment ils sont. Nous, c'est que des cœurs qui sont dans la bineuse et ça marche super bien. Vous voyez le binage bah Ouais, ouais, euh, c'est. Regardez comment c'est propre. C'est propre. Voilà, tiens, voilà, si vous pouvez voir. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, on essaye. Bon, maintenant, c'est pour ça que c'est un peu normal qu'il y ait un peu du liseron. Ouais, hein. mais ça le liseron. C'est pour ça que c'est un peu normal. Chant hein. euh, totalement le propre, c'est que le mec il fait que passer des, des pulvés. Moi, je. Ouais. Moi, je suis pas la nuit folle du pulvée. Donc, on va vous faire voir parce qu'on l'a traité dernièrement et qu'on l'a obligé parce que la labineuse ne se fait pas, c'est les chardons. Donc, je vais vous faire voir. Parce que moi, je n'ai pas, pas m'en caché, hein, je vous dis ce qui est réellement vrai. Et voilà. Donc, là, on était obligé de passer ça. Ouais. Parce que les chardons, la bineuse les racines, ça va loin. Bah c'est que sa concurrence la betterave après. Ça bah fait comme. Les racines, euh... ça, ça va vraiment loin, ça va jusqu'à 2 mètres. Hein, ouais. Donc, tabou, euh, abiner, abiné. Et donc, là, on a été. Ouais, ça, ça repousse tellement. Euh, là, j'étais obligé, pour au niveau de mon voisin, par respect, pour ouais. éviter que ça fasse des graines. Et puis dans les maisons, parce que voilà. Wow. Ouais, et pour les cultures suivantes. Voilà, donc là, ça va partir. Et quand j'ai broyé avec la machine, ça va pas bourrer. Parce que ouais. les chardons, c'est tellement épais. Bon, là, il est un ah peu crevé. Ouais. C'est tellement épais que ça peut bourrer dans les faucheuses. D'accord. Quand c'est -ce que t'as des gros tas là. Le ouais. chardons, après, ça devient gros. hein. Bah ouais, ça s'enroulerait dans donc, la machine là, ah après, Ouais, c'est ouais. un peu comme des fils là. Un peu. Ouais. ouais. Ah ouais. Donc voilà, donc ça c'est la betterave à sucre Que vous trouvez le matin dans vos déjeuners Et donc, bien entendu, il y aura aussi d'autres choses qu'on regardera Mais qui est naturelle <rire> bah, C'est naturel aussi ça, mais pas exactement pareil L'autre c'est plutôt euh, le, La butineuse qui va nous fournir notre nectar donc, On va aller voir bah, Merci bien pour cette présentation On vous souhaite une bonne journée A tout à l'heure Donc du coup Vincent, voilà mes betteraves Donc c'est les betteraves à sucre Qu'est-ce qu'on fait avec ça bah On récolte euh, la racine pour euh, faire le sucre voilà, euh, alimentaire que vous voyez dans vos cafés, dans, dans vos bols, cafés, etc. Donc du coup, la betterave, donc elle a un feuillage avant, donc c'est ça qu'on les, on les feuille avec la machine devant, donc les faux et le cône qu'on récupère, c'est ça, qui fait le sucre. Donc voilà. Et avec ça, euh, après la sucrerie, il y a la pulpe. Donc on va après enlever le métrage pour te faire voir. Donc voilà un petit peu le feuillage. Donc le feuillage, il a rien à voir que la dernière. La dernière, euh, si vous vous en rappelez bien, bah, vous la verrez euh, sur mes vidéos. Euh, les feuilles étaient complètement toutes jaunes. Et euh, du coup, il y a eu les pucerons qui sont venus très rapidement. Et euh, les pucerons, ils ont mis une maladie, donc la jeunisse. Et la jeunesse c'était vraiment tout, tout, tout, partout le champ, tout jaune. Si tu te rappelles bien, Vincent. Ouais, elles étaient nanifiées. En fait, ça faisait comme des petites carottes, enfin. C'est ça. Et... Et en fait, donc par la maladie, elle a eu du mal à grossir, c'est comme nous. Le champ de maïs, donc, il est bien, hein, il est haut. Voilà, vous avez vu sur la photo, sur Instagram, sur Facebook aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses apparemment pour maïs bah, Il est bien en vigueur, le système racinaire c est, bon, est non, bien. Hein. Euh, la fécondation a l'air terminée parce que les soies mmh. sont brunes. Qu'on voit bien là les voilà, soies ouais. vertes encore là. Voilà un peu la peine. Es. Bon. Bon, ils sont en retard cette année, euh, comme chez moi. Euh, Pareil, hein. Euh... ils ont peut-être un 15 jours de retard. Il après... y en a, j'ai deux grosses poupées. Attends, bah, après, je sais pas où... si ah, elles oui. vont aller au j'sais bout. Pas. Les des fois, la seconde euh... après, je te leur dirai, je <rire> te leur dirai, Vincent. Mais euh... bah, celui-là, celui celui il en voulait 4. Ah ouais, 4 Ah ouais. <rire> oh, là, 4, J'ai jamais vu ça moi 3 oui, je l'ai vu. Bah c'est 4. Ah ouais, ah ouais carrément. Ils ont la Ils en D'accord. Alors ça, je traite au tricodrame. D'ailleurs, Vincent, c'est comme ça que tu as découvert ouais, le je... système de tricodrame par ma vidéo. Que j'ai découvert ça, ouais. Et comment t'as pensé, les systèmes de tricodrame Bah je trouve ça intéressant parce que au moins... Euh... Y a pas besoin de passer un traitement c'est produit et, puis ouais. tout seul. et un hectare, j'ai vu le temps que ça a mis ça fait une bonne marche euh. au lieu de faire de la randonnée ah. euh, <rire> tu, tu marches dans le champ et puis mais ce qui est bien c'est que tu as mis 25 euh... Attends, je en fais bah, 25 euh... voilà, plaquettes ça. à l'hectare et c'est comme ça tu as découvert grâce à ma vidéo ouais euh, Bah je suis contente que ça t'a fait une bonne expérience pour ton exploitation et que bah, tu as pu avoir du bon maïs tu me le rediras ouais aussi, un peu, le bah soir. oui en plus comme je fais le suivi de des piégeages annuels, et ben je verrai l'évolution, s'il y a moins de pyrale ouais, ou pas. tu me le Moi je sais que ça fait depuis une bonne année, mmh. longtemps, qu'on travaille, c'est facilement même dix ans, même si c'est pas plus, qu'on travaille avec ça. Ouais. Parce que je trouve que... ça bénéficie, qu'on respire pas le produit, il n'y a pas le passage de fuel, tracteur, ouais. machin... Euh, c'est des œufs en fait qui pondent euh, voilà, ouais, euh, ouais, dans Ouais, c'est des euh... micro en fait. Voilà, c'est ça, c'est des petites mouches qui, se... qui vont pondre dans l'œuf de la pyrale. Voilà. Donc d'accord, voilà, voilà pour le maïs, du coup on va aller butineuse, maintenant Vincent en action, moi je suis là, on va vous expliquer un petit peu les sécurités, parce qu'il y a quand même des sécurités dans un rucher, je ne suis pas amateur, je tiens à vous le dire, et du coup on va travailler en sécurité, sachant que tu n'as jamais été dans un non, rucher, jamais. donc du coup on va aller en sécurité. Allez, à tout de suite. Voilà.